<rire> non non, non, je suis en train de voir le mur parce que franchement c'est beau c'est beau. Euh, euh, que beau. Je dis ici, je dis, bon voilà. voilà. Alors aujourd'hui simplement là, on va aller interviewer des filles pour voir qu'est-ce qu'elles pensent eux-mêmes des bichotes, tu vois. Parce que c'est important de savoir ça. Bon donnez-moi ok Et mettez un petit pouce bleu, c'est important. Et voilà. Salut, tu vas bien Oui Et toi Vraiment bien ou pas Oui, vraiment bien. Bon c'est bien. Salut, tu vas bien Ça va et toi ah, ça va bien. Non c'est une grosse écharpe, ça hein, du dos. Non, elle est pas moi. On dirait plutôt une nappe de table hein un je <rire> rigole, rigole, Salut, vous allez bien ça, ça va, va. va. T'as, vous êtes grande franchement, hein, franchement merci ouais. ouais. Faut le dire hein, quand même hein. Ouais. Salut, tu vas bien Ouais, ça va très bien, ça. Hein, ça, ouais, bien euh, ouais. normal, hein. et toi Ça va bien, normal Et toi Ça va très bien, ça va très bien Ce soir, c'est sur rien les plus belles de Paname Personne à ta table, t'es même pas michetonnable Bah, c'est nul Et tu penses quoi de ces filles qui michetonnent T'en penses quoi Bah, je trouve que c'est pas bien mais pourquoi tu penses pas bien ah, Parce que c'est pas bien de profiter de l'argent des autres et de faire enfin, des trucs pour de l'argent. D'accord, ok. C'est bête. C'est bête. Et pourquoi T'as des arguments tu peux Parce que va... si t'as besoin d'argent, euh, tu travailles et puis tu vas pas demander aux autres. Il ouais, y a des meufs qui disent Ouais, mais moi j'aime pas travailler, je ferais mieux, tu vois, être tranquille. elles restent de... elle reste pauvres, elles vont mendier, je sais pas. D'accord. Ça se fait pas de faire euh, d'être méchante. Donc toi, on va dire que t'as aucun respect envers les michtounes t'as aucun. J'aime pas ça. Ok. À part si elles sont très pauvres et qu'elles ont des problèmes et tout. Ouais. Mais non, non. C'est bizarre, pas si. Si elle veut sortir de la misère, elle travaille en fait. Ouais ça, je travaille avec toi, je avec toi. Vous en pensez quoi de ce phénomène et de ces filles là un petit peu là Bah du coup on pense par toi. C'est grave, moi je trouve que c'est grave. En vrai ça dépend des meufs aussi. Comment ça Ça dépend, tu veux dire. Enfin, je sais pas, mais je sais pas, je sais pas quoi en penser en fait. Mais je trouve que c'est pas bien quand même. Mais il y a des gars aussi qui sont d'accord pour qu'on les michtonne euh... Tu veux dire un peu des pigeons quoi en gros, ça Ouais, il y a, y a, des, y a ouais. des gars qui veulent qu'on les pigeonne C'est pas bien pour moi, c'est pas bien Alors on va dire que pour les hommes c'est un peu un plaisir de se faire pigeonner, ils aiment bien Ouais, en direct limite ils veulent des michetons. Ok, d'accord, ok, okay. <rire> ah ouais, ça. Et toi tu en penses quoi de ça <rire> Moi je pense qu'elles font ce qu'elles veulent et tant mieux pour elles si elles sont payées des trucs D'accord, ok donc toi on va dire que tu n'es pas dérangé par ce phénomène non, tu Pas sens. du tout. Non, c'est n'est pas un dérangement. C'est leur dos, c'est leur problème. Parce qu'il qu y a souvent des filles qui disent que ces filles-là baissent un peu l'image des filles. Euh, ça baisse un non, peu l'image. Non, il n'y a, a pas d'état d'image de filles ou de filles bien ou de filles pas bien. Une fille c'est une fille, elle ce elle veut. Okay. Si elles font ce qu'elles veulent. Ba... Si elles veulent se faire trouver, elles sont trouvées, si elles ne veulent pas... <rire> euh, bah écoute, si, euh, ça leur, si ça les rend heureuses de... Euh enfin je sais pas, et que là j'ai pas d'avis ouais, euh, si elles sont heureuses dans ce qu'elles font elles font ouais. euh, ouais. ce qu'elles font et ça regarde, pas, ça regarde personne il y a aussi des filles qui disent que ces filles là baissent un peu l'image des filles en général euh, et que c'est un peu chiant tu vois une... non moi je fais pas de généralité si euh, chaque fille est différente et mmh. si la personne euh, euh, bah, trouve son bonheur euh, en étant euh, une michetonneuse ouais. ben, <rire> qu'il qu en soit ainsi parce que finalement si, ça, si elle continue c'est que ça fonctionne c'est que ça rend peut-être heureuse des mecs et puis, euh, voilà. bon mais bon moi je me sens pas personnellement euh, mon image dégradée par rapport à ces filles là Enfin, toi aussi j'imagine. Ouais non non plus en fait. Enfin, euh, chacun fait ce qu'il veut. Si t'es heureux dans ce que tu fais, ben, tant mieux. D'accord ok. Voilà. <rire> oui bah oui il prend un petit verre. Un petit verre, Ah Oui. Un petit verre, ok. D'accord ok. Donc tu es une mini-misto de toilette. Une mini-mini. Ah, une mini-mini. <rire> D'accord ok. En tout cas, merci beaucoup en tout cas. Non, c'est toujours moi qui fais. Enfin, je je pense, soit on fait à deux, soit... Non, non, jamais. Même, en, même en boîte, compagnie. jamais, compagnie Je ne vais pas en boîte. Tu veux en boîte Ok. D'accord, ok, bon bah c'est bien. Hein. C'est une bonne c chose. Pas, hein. Après, non, c'est pas bien, c'est normal. Enfin, moi je ne vois pas, je vois pas ça, comme que, bien, genre, comme ça comme quelque chose de bien, Je vois comme quelque chose de respectueux, pardon. Respectueux, ouais, merci. Ouais, respectueux, pas... Ouais. non. Ok, d'accord, okay. Après, si, si c'est un geste, c'est un cadeau, ouais, mais vu que tu fais à l'autre aussi, euh... C'est égal, hein, parce que c'est pas... Ok, donc aussi par exemple, on va dire qu'un homme te dit Ouais, bah je t'offre un verre, compagnie, comme ça et tout Tu diras non, toi, de base Bah non, bah ça dépend bah, Je peux consommer aussi, mais Il ouais. y a offrir un verre, il y a offrir un verre pour parler Et tout et il y a la fille qui verra des intérêts Mais pas tout le monde voit des intérêts derrière Ouais, mais pas forcément ça, mais imaginons que genre Un mec vient et dit ouais, en tout cas, tu es vachement Charmante, compagnie et tout, je prends un petit verre pour parler un petit peu Ah non, je connais pas, j'y vais pas hein. Ok, d'accord, ok Ah non. On boit un truc comme ça non. en soi hein. euh... un petit truc ça m'est jamais arrivé mais après si on me paye un verre je dis pas non quoi et... d'accord ok et... donc si un mec vient et te dit moi ouais, je te paye un petit verre tu pas non quoi bah si me tu en pourquoi pas, me pas, coup, pas, pas, pas mais c'est pas du tout une histoire de mais je ou quoi c'est ouais si tu veux me payer un truc ben vas-y moi je t'ai rien demandé ok et toi du coup tu dirais oui pour un petit verre un truc mais comme ouais, ça et tout c'est pas une histoire de mustache c'est lui qui veut donc euh... D'accord, toi c'est ok, Et... ça marche. Et après, je lui dois rien derrière. Ouais, il hein. n'y a rien de bien plus. Il y a des gens qui ont des à penser. Hein. Oui, mais, <rire> bah, oui. euh... mais c'est ça le problème. Moi, je t'ai pas demandé de verre, tu me payes un verre après. Euh... Ok, ça marche, il pas de souci. <rire> après, ah, je te dois rien, tu me dois rien, je te dois rien. Fin... Ça marche, Normal. Euh... J'aimerais je... avoir hein, le talent de temps en temps quand je suis en rate de thune, mais ouais. euh, je j'ai pas, pas, pas la fibre midgetoneuse donc ça... pas le talent tu veux dire euh, la ouais. craque tu veux dire ou euh, convaincre des autres ouais dire. ouais voilà j'arrive pas trop à faire à jouer un jeu et, et je pense que ça peut être amusant si, si tu ouais. sais faire mais euh, moi personnellement euh, j'arrive pas trois je suis, je suis... trop joueuse, quoi, ouais, à jouer ouais non non non d'accord par okay. exemple mais si genre, un homme venait il me disait par je te paye un petit verre comme ça ah oui bah bien sûr je bah, okay. je vais pas euh, refuser les opportunités non plus <rire> d'accord et toi du coup moi, bah, moi je suis plutôt euh, meuf 2017 Genre euh, ouais. j'aime pas trop euh, de voir quelque chose avec quelqu'un mmh. Genre, genre j'ai tendance à penser qu'un mec quand il veut te t'offre un verre ouais. C'est que derrière il espère quelque chose donc en fait je lui offre le verre un après. peu euh, un Ouais bout, voilà. quoi. Donc après moi je lui offre le verre qui suit voilà. mais du coup est-ce que tu prends le verre au moins Bah bien sûr que je prends le verre <rire> Moi tu prends le verre, moi tu es honnête, <rire> tu vois <rire> tu <savoir> Ah Morito <rire> en plus hein <rire> Voilà ok Salut tu vas bien Ça va bien, et toi Ouais moi je dis moyen hein Pourquoi moyen Un peu fatigué quand même hein. Fatigué. parce soit c'est dimanche, soit samedi soir on sort, on est fatigué bon tu connais ouais, ouais. mais t'es beau pour être fatigué comme ça ouais beau, on un bon moyen, hein, ça va <rire> oh, hein. on est beau beau wow, merci hein, merci alors du coup voilà en ce moment il y a un peu, on va dire, sur internet un buzz de michetonneuse tu vois les ouais. vidéos c'est michetonneuse et tout ouais. tu en penses quoi de ce phénomène un peu bah ben, je pense que c'est dommage parce que moi mon père m'a toujours en tout cas, inculquer des valeurs de, de dignité, de respect. Ouais. Euh, je pense qu'il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ces fidèles font ça. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans la us, dans la dèche. Des choix. Euh, et c'est difficile pour elles par rapport à leurs conditions de vie. Bon, moi, je travaille avec les femmes et les enfants ouais. dans plusieurs pays, au Congo. C'est bien ça, c'est bien. Et il euh, y a des femmes qui se retrouvent parfois dans des, des situations très, très difficiles. Parfois, mmh. c'est des rapports de force aussi avec les hommes avec qui elles sont. Il ouais. euh, y a des hommes aussi qui prennent ce genre de, de choses, de comportement, de tout ça. Euh, par exemple, moi, j'étais avec euh, une personne à un moment donné qui ne voulait pas que je travaille, qui voulait que, que je, je reste, reste à la maison, maison voilà, et mais tout. ça m'intéresse pas. Mais moi, comme je disais tout à l'heure, mon père, il m'a toujours appris que euh, en tant que femme, il faut ouais. être une femme qui apporte de la valeur à, à, Pas seulement ton homme, mais aux gens autour de soi C'est oh, beau que, ça, hein, c'est beau hein. euh, C'est un valeur, bon père hein. ouais, C'est ouais, ouais. un bon père, mon père euh, Et c'est vraiment de la valeur qu'elle soit, comme il disait toujours Soit au niveau intellectuel, soit ouais. au niveau financier, soit au niveau spirituel Il faut que tu puisses apporter quelque chose parce que bon la michetonnerie on parle souvent des, des trucs comme ah, des voyages, des sacs et tout ouais, C'est vrai des Louis Vuitton, ouais. Louboutin, tout ça et tout mais ça, ça, ça garantit rien, ça garantit pas ton avenir en fait C'est éphémère, c'est des choses qui sont éphémères Et aujourd'hui euh, des bombasses on les retrouve partout euh, ouais. Donc c'est tes fausses fesses, tes sangs es, que tu t'es acheté t'es tout ça Après je ne juge pas Mais il y a mille autres filles, il y a des milliers d'autres filles qui ont ça Après c'est ce que tu as dans le cœur, dans la tête Et euh, ta destination En anglais je ne sais pas Comment on dit très bien, mm -hmm. mais where you want go en fait, où est-ce que tu veux aller dans la vie, quels sont les buts que tu veux accomplir, okay. euh, qu'est-ce que tu veux faire et, et est-ce que, quel, quel va être ton héritage en fait, what will be your legacy, et est-ce que les, les, les choses que tu fais actuellement ça honore l'héritage que tu veux laisser derrière toi, mm, mal, et si ça honore pas cet héritage là, attends, je devrais peut-être changer maintenant si tu es bien dans ta michetonnerie et tu trouves ça cool et après on a des chanteurs qui disent ouais la Gola c'est peut-être une fille bien mais nous on préfère les tuins les tu c'est facile avec l'argent ils viennent tout de suite ouais mais après on retrouve aussi des hommes qui sont malheureux parce que je trouve que c'est bien de regarder le côté de la femme des michetonneuses mais il faut aussi regarder les hommes qui les entretiennent. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils pourquoi, pourquoi, pourquoi est qu font ça Pourquoi est-ce qu'ils prônent ça, qu les ça qui pas, peut que ces hommes qui n'arrivent pas à choper, donc avec l'argent, ils veulent dire que c'est plus facile ben oui, ben c'est un problème. Arrive, hein. Moi, je pense que c'est un problème qui est plus profond et qui, ouais. qui, qui, qui part de l'âme, qui, euh, qui part du cœur de la personne, qui part, part aussi du vécu de la personne. Parce que souvent, il y a des hommes, malheureusement, ils manquent d'amour a des gens qui ont rendu dans des seul, difficiles et Et même ça. la famille aussi a, a aussi des problèmes. Voilà. Donc si c'est plus facile, voilà. écoute, c'est comme sombrer dans l'alcool. Vas-y, je, je vais tout remplacer par l'argent. Ouais. Mais après, c'est les mêmes gens qui ont des problèmes, qui se suicident, qui ont tout ça. Donc je pense que c'est un, pro un problème qui va au-delà de la missionneuse, mm -hmm. de la femme. Ça, il faut aussi poser ce genre de questions justement aux hommes qui chantent ça, qui encouragent ça, qui vivent ça. Voilà. C'est bien. Ouais. Alors dis-moi, alors avec franchement honnêteté, hein, est-ce que jusqu'à présent, tu as déjà, par exemple, michetonné à un mec pour un petit verre ou pour un petit truc Est-ce que ça t'est déjà arrivé Non, parce que j'ai jamais eu le besoin d'être dans ce genre de situation. Okay. Et, hein, moi, j'ai eu des, des parents qui, qui, qui vivaient bien quand même. Euh, et puis moi-même, j'ai mon propre business, j'ai mon bien. propre voilà. travail. Donc, j'ai jamais eu à, à michetonner quelqu'un ou quoi que ce soit. J'ai des grands-frères qui travaillent aussi. Euh, mais euh, j'ai déjà été autour d'amis où on va dire à ah, lui c'est un con, vas-y euh, Voilà quoi, mais moi personnellement c'est pas un truc qui m'intéresse ok ouais. Ouais. Alors, gars, merci à toi en tout cas pour ces belles paroles Et par contre je peux dire aussi que j'ai déjà fait face à des gars qui sont mischtonner par exemple Bah oui mais bon ah, Sérieux ouais. ah, Bah oui Des gars qui voulaient dire euh, oui pour son Ouais des gars ou qui euh... vont me dire euh, ouais est-ce que tu peux m'acheter ça ou Ouais euh, ouais oui. Il y a des gars en fait c'est des deux côtés Il y a des hommes qui sont mischtonner Il y a des hommes et on n'en parle jamais Mais ça existe bah, c'est vrai qu'ils qu sont plus rares quand même Non c'est pas qu'ils sont plus rares c'est qu'ils le cachent C'est comme on dit en oui. anglais undercover hole de euh, quoi de euh, quoi Glory hall Undercover hall Under Glory Hole, Undercover. Undercover, okay. Undercover, like um, souterrain, terrain, tu sais? Ok, les... terrain, ouais, ouais, genre, pute sous terrain, un peu caché quoi. Puits souterrain, il y a plein d'hommes comme ça, il y a plein d'hommes qui se font entretenir par des hommes, il y a plein d'hommes qui se font entretenir par des femmes. Et mais on n'en parle pas parce que c'est plus facile de cadré sur les femmes, mais si on faisait un documentaire là-dessus, ouais. on trouverait tellement de choses. Chose -y, ouais. Il y a des hommes, il y a des jeunes, surtout des, des jeunes gars maintenant. Après, je connais pas le contexte ici, mais par exemple au Canada, j'ai eu affaire à, à des gars qui vont pas nécessairement... Parce que je sors avec eux ou quoi, non, je ne sors pas, mm -hmm. à de friancé, je suis content. Mais c'est qu'ils vont dire, est-ce que tu peux m'acheter ça Si tu ne veux pas acheter, ça devient un problème. Ou oh, j'ai besoin d'argent pour ça, ou j'ai et si Et si on va dire que tu n'aimes pas l'argent, ils se cassent pas en gros ça, en fait. ils se casse, soit il s'énerve contre toi. Il y a des potes, hein. il y a des gens comme ça, il y a des hommes qui font ça aussi, okay. qui, qui s'attendent à se faire entretenir par des femmes, mais on n'en parle pas. C'est chaud, hein? Ouais, c'est chaud. Okay. en tout cas, euh, franchement, merci à toi. Merci à et toi. Et passe une si bonne soirée. Hein. Toi aussi. Allez, Bye. merci. Hein. Bon, en tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, partagez la vidéo, suivez-nous sur Twitter, Instagram, compagnie et tout. Et euh, donc, vous avez vu, il euh, y a des belles paroles dans la vidéo. Franchement, faites attention. Euh, vous si voilà